Bonjour, je m'appelle Vincent Girardel, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et je vous propose une promenade dans la géométrie non euclidienne du plan hyperbolique pour vous parler du paradoxe du volant bridé. Alors, c'est un phénomène fondamental en, qui a plein d'applications en mathématiques. Et je vais m'appuyer sur cette gravure des chairs sur laquelle on voit des anges et des démons qui sont imbriqués et qui se, sont organisés selon un motif répétitif et qui deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on s'approche du cercle extérieur. Alors pour euh, comprendre ce qu'on voit, je vais euh, utiliser l'analogie avec cette euh, photo d'un plan euclidien pavé par ces mêmes anges et démons, et dans lequel euh, on, voit, on, voit, on voit donc ces anges et ces démons, et du fait de l'effet de perspective, les anges qui sont euh, plus loin apparaissent plus petits sur la photo, même si en réalité, ils ont la même taille. On voit aussi un horizon hein, euh, qui est euh, à, à l'infini, il y a une infinité d'anges entre nous et l'horizon. Alors on voit ces deux mêmes éléments sur cette euh, gravure des chairs, c'est-à-dire que les anges euh, qui sont représentés euh, sur la gravure ont tous la même taille dans la réalité de, du plan hyperbolique. Hein, ils sont représentés plus petits, mais c'est une sorte d'effet de perspective. Et il y a aussi un horizon, qui cette fois a une forme circulaire, et qui est euh, à distance infinie de l'endroit où nous nous trouvons. Alors... Euh, j'ai une autre représentation de l'espace hyperbolique. Ici, on a effacé les anges et les démons. Il ne reste que le pavage. Donc c'est moins joli, mais ça a un intérêt. C'est qu'on peut euh, se promener. Hein, je peux me déplacer et euh, la carte me suit et, le, et je laisse une trace bleue derrière moi. D'accord euh, Comme ça, on peut se promener. Alors on voit la, la, la, la carte qui, qui, se, qui a l'air de se déformer, qui qui suit mon mouvement, c'est facile de se perdre. Alors, j'ai un petit bouton qui me permet de euh, montrer d'où je viens, le point de départ, hein, comme ça, si on est perdu, ça va être le cas peut-être tout à l'heure, hein, permet, ça permet de revenir à la maison. Voilà. Alors, euh, le para pour, euh, pour le, comprendre ce que c'est le, le paradoxe du volant bridé, imaginez que vous êtes sur un parking dans votre voiture et vous tournez votre volant à fond, d'un côté, et vous euh, avancez. Alors, dans ce cas-là, la voiture va décrire un cercle et va revenir à son point de départ. Si vous tournez moins votre volant, même très peu, alors la voiture va décrire un cercle plus grand, mais vous allez toujours revenir à votre point de départ, à condition bien sûr que le parking soit suffisamment grand. Dans l'espace hyperbolique, eh bien, euh, les choses ne se passent pas de la même façon, et c'est ça qu'on va voir, c'est la source du paradoxe du volant bride. Alors, on va commencer à pied en se, en se déplaçant de carreau en carreau, Ici j'avance d'un carreau, je tourne à gauche, j'avance d'un carreau, je tourne à gauche, j'avance d'un carreau, je tourne à gauche, j'avance d'un carreau, je tourne à gauche et je reviens sur mes pas. Rien de très surprenant. Maintenant je vais faire la même chose mais en avançant de deux carreaux à chaque fois. J'avance de deux carreaux, je tourne à gauche, j'avance de deux carreaux, je tourne à gauche, j'avance de deux carreaux, je tourne à gauche, j'avance de deux carreaux, je tourne à gauche, je peux continuer longtemps et on a l'impression, on voit que on ne revient pas sur nos pas. D'accord Et là, on est un peu perdu. On utilise notre, le petit machin qui nous montre notre point de départ. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé. On revient un petit peu sur nos pas. On voit ici, par exemple, on, on, ici, on a tourné à gauche, on a fait avancé de deux carreaux, on a tourné à gauche ici, avancé de deux carreaux, tourné à gauche ici. Et on voit que au lieu de tourner en rond, on a... Euh, avancé, on a suivi cette enfilade de carreaux ici, et donc au lieu de tourner en rond, en faisant ce, cette marche-là, on a avancé euh, essentiellement en ligne droite hein, en suivant cette enfilade de carreaux. Donc, On a tourné en ligne droite, je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, voilà. Alors, ça c'est la version euh, à pied, il y a une version en voiture. J'ai un volant ici, je peux euh, me mettre sur mon parking et tourner mon, mon volant, et euh, je tourner en rond comme ça. Si je, si je tourne un peu moins mon volant, ben... Euh, je, je fais une trajectoire qui est toujours circulaire, je reviens sur mon point de départ. Ce qui se, là où ça devient intéressant, c'est si j'interdis à mon volant de euh, tourner trop. Je, je, il ne peut plus, plus, plus tourner euh, dans, la, dans la partie rouge. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si je, je, je tourne mon volant sur mon parking, eh bien, je ne reviens jamais sur mes pas. Hein, je ne tourne pas en rond, je, comme tout à l'heure, je me déplace essentiellement en ligne droite. Et donc, c'est... Ça, le paradoxe du, du volant bloqué, on ne revient pas sur ces pas. Il y a un théorème qui est associé à ça, qui dit la chose suivante. Si vous, avez, si vous êtes en voiture, dans l'espace hyperbolique, vous avez un volant comme ça, qui est bridé, qui ne vous permet pas de, euh, de tourner trop. Alors, quelle que soit la trajectoire que vous allez prendre, eh euh, l'écart entre votre trajectoire et la ligne droite restera borné. Ici, on peut voir qu'on va on ne va jamais s'écarter de plus d'un carreau, c'est-à-dire l'écart entre la ligne verte ici qui montre le point de départ et la ligne bleue sera toujours plus petit que un carreau. Voilà. Merci.